Je Auteur-compositeur et interprète. Euh, J'ai 35 ans, j'habite à Alger et euh, je viens de la région de Cherchell. J'avais manifesté mon mécontentement et mon indignement face au cinquième mandat bien avant. J'avais posté le 14 février euh, sur mes réseaux sociaux euh, « Non au mandat de la honte euh, ». Donc déjà en pleine ébullition, contre « Radba Bizef » et puis l'appel du 22 février était quelque chose de naturel pour moi, de le, de, de le rejoindre d'une façon très naturelle et spontanée euh, et d'une façon consciente. Complète, en tant que citoyenne algérienne, consciente de, de l'enjeu et du danger de la dérive que on en Cazaire. Là, je un apport personnel en tant que citoyenne, mais j'ai eu un apport personnel en tant que citoyenne. J'étais active, je, je, je participais à des manifestations par exemple en 2011, par exemple, pour la marche a été, pour soutenir tous les journalistes qui à l'époque. حب سجن عطاوله سبع سنين سجن شاركت أيضاً في, في عدة des spectacles, des concerts pour les droits des femmes. Donc j'étais très active à ma façon, sans forcément être impliquée avec un parti politique ou la Jim'Ie. <es> <es> j'ai grandi avec cette intonation de de la vérité et de la de du changement par le sacrifice. Si on n'est pas un citoyen actif, on ne peut pas contribuer au changement. Et j'ai compris très, très jeune que si on ne fait pas de politique ou si on ne s'implique pas politiquement, on subit la politique des autres. Effectivement, sur le plan légal, sur, euh, sur la législation, il y a le code de, de la famille qui réduit la femme à, au statut de mineur à vie. Et donc là, oui, il y a ségrégation entre les gens. Et justement, l'état de droit, normalement, l'état de droit ne permet pas aux inégalités. Donc l'état de droit, l'état de droit, l'état l'état de droit, que ce soit à Régel ou à LNSR, on me oui, il faut le faire, Et le code de la famille n'a pas de place dans un état de droit. Quand j'ai posté contre le cinquième mandat, il y a une personne qui est venue me voir, et elle m'a dit, allez, tu t'impliques, allez, tu t'quibe, fais attention, parce que voilà, c'est dangereux, je crois que tu deux fois, mais je ne t'implique pas trop. Voilà. Donc j'ai reçu le message juste avant le Hirak. Et puis, la même personne est venue me voir la veille du Hirak pour me dire, est-ce que tu vas sortir demain ou pas Ah oui, je vais sortir et je vais assumer. Je vais sortir et je vais assumer. Et puis, le 22, je suis effectivement sortie et j'ai même posté mes photos. Qui est <muches> le Hirak Qui le زاد قدر القطيعة يعني لأنه كما نعرف في في في الأوقات السياسية الكبيرة دايما يعني النظام يستعمل, يستعمل يستعمل المهرجانات ولا يستعمل المظاهرات الفنية أو أشياء مماثلة لا كوز ديالو ليها donc euh, Kijel, le 22 février, j'étais décidé de ne plus monter sur scène euh, sous l'égide parce que tout simplement je ne voulais pas me retrouver euh, avec un, un discours politique que je refuse et que je trouve légitime. On met un entelard, c'est-à-dire quelque part on va utiliser mon image pour, euh, pour, euh, pour cette propagande alors que je suis dans le Hérak. Donc la démarche n'est pas très... très très sincère et très radical comme je le voulais. Donc j'ai refusé toutes les dates Non, je suis contre le non-momentisme. le le qui Donc ça englobe tout ça. Donc normalement, si on a bien compris pourquoi on fait ce combat qui est oui contre contre le système en place. Oui, bien sûr qu'on est là contre le système en place. Mais en même temps, contre tous les mécanismes que ce système a laissés pendant des années. Donc, le loi nest a toujours été bafoué pendant toutes ces années. Ils été ont été ont été il y a des cas je dirais. les genre... Bon, je n'étais pas là le jour hadak. Mais j'ai vu euh, ce qui s'est passé sur, le, sur les réseaux sociaux et je me suis même prononcée, J'ai pris la défense du carré féministe parce que tout simplement, ce n'est pas normal qu'on les attaque. Ce n'est pas normal un timing où on revendique l'état de droit et des libertés où on revendique le حقوق donc euh, oui, il y a eu ce genre de dépassement, il faut le souligner, il ne faut, faut pas le cacher pour faire joli. Il y a eu des dépassements. Donc euh, j'avais pris ce jour-là j'avais fait un, un post Facebook. Sur, sur ce qui s'est passé et puis euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de remarques négatives du genre euh, euh, « c'est pas le moment de parler de ça euh, » ou « comment euh, vous allez diviser le l'hira » C'était ça le slogan de la masira Silmia ou Thort, Iptisama. Silmia, Silmia, donc ma chère Silmia qui m'a tebbinta. Et donc je ne comprends pas pourquoi les gens se sentent agressés quand les femmes demandent leurs droits, du moment où on est pour un état de droit. Maintenant pour revenir au euh, la société, oui, nous, nous avons un, une société patriarcale, qui sont euh, des, des, des fois très des au au au des au au au très difficiles contre la femme. au au des préjugés pré contre la femme. Et, euh, ils dit, dans la société, en tant que femme active, en tant que citoyenne qui, qui contribue de façon active tout comme l'homme pour, pour son pays et, et, et je pense que automatiquement le hirak a dû sur le, le hirak aujourd'hui il est conscient que la femme est une partie intégrante du, du pays et du hirak et, et que c'est une partie importante qu'elle que, qu doit retrouver sa place. Mais, yani, le fait d'avoir, de, de, de, de, de savoir réapproprier l'espace public, d'avoir été là pour tout, tous les rendez-vous, ça veut dire qu'on qu est là et qu'on continuera à être là. Et le Hirak justement euh, doit prendre en considération le la Avant tout, c'est une participation citoyenne. C'est-à-dire Mara ou la Rajil, on avait le même rôle. C'est-à-dire, Donc, euh, le sexe n'est pas très important dans, dans, dans cette histoire. Yani, quand on, quand on comprend bien l'engagement citoyen et, et l'engagement en politique. Euh, je peux avoir une lecture comme celle du pacifisme, qui a fait que euh, le fait qu'il y ait beaucoup de femmes, des enfants et tout, ça a peut-être permis euh, à ce que le mouvement soit un peu... Euh, qu'on qu puisse garder le pacifisme euh, du mouvement. C'est une lecture, hein? c'est une lecture. Je ne vais pas dire que c'est exactement ça, mais ça a permis une certaine... Euh, un certain apaisement, allez, un certain apaisement. Moujahidat Mokhtar Elhan, c'est un repère historique. C'est des femmes qui ont marqué l'histoire de l'Algérie, des combattants qui, qui ont sacrifié leur vie. C'est l'histoire de l'Algérie euh, au féminin. Donc, euh, justement, elles témoignent du rôle important et impactant des femmes depuis la nuit des temps, je dirais, depuis des hiyas. Elles ne peuvent qu'être un, un modèle pour, pour nous, femmes euh, d'aujourd'hui. Continuer le combat de, de, de ces femmes qui se sont justement sacrifiées pour le, la patrie et, et qui aujourd'hui sont actives dans le mouvement euh, du Hérak. Et, et nous avons besoin de ce genre de repères dans notre société ou dans notre pays parce que ça nous rappelle à l'ordre. Ça nous rappelle que les femmes sont là, que les femmes sont, ont aussi donné de leur sang et de, de leur militantisme. Elles ont sacrifié pour l'Algérie, donc elles sont là. Donc euh, oui, c'est une continuité parce qu'elles elles, elles, elles se sont battues pour l'indépendance de l'Algérie. Et aujourd'hui, on continue le combat pour la liberté de l'Algérie et pour l'état de droit et des libertés. Les marches... Je veux dire, on m'a pas arrêtée, je n'ai pas, j'ai pas été arrêtée, mais euh, j'ai subi ce que tous les manifestants ont subi quand il y avait de la Donc c'est نوع de terreur, ou de le fait de jeter de l'eau ou de jeter de, de, de, de, de lacrymo, euh, euh, ça reste de la violence. On n'oublie pas, on n'oublie pas que que les femmes sont aussi une partie intégrante de ce combat et elles sont là, elles militent pour l'Algérie, elles militent contre ce système et aussi elles militent pour que la femme soit euh, une citoyenne complète à part entière et respectée et euh, ayant tous ses droits dans cet état de droit qu'on revendique. Le il continue, il est passé par différentes étapes. Il euh, y a eu le pic, la redescente, c'est normal, il y a eu la pandémie, il y a eu plein de... Il y a eu sujana rai sujana al donc c'est tout à fait normal que la, la courbe fasse ça. Mais je dis pas que le hirak, je ne veux pas donner ce bilan. Je dis que le hirak est passé par des moments difficiles. Il a peut-être, je dirais pas peut-être, il a eu peur de la représentation parce qu'il a été... Trai dans le passé, parce qu'il a reçu des expériences antérieures qui ont fait que. Chersiya Trump Obama les les brisait ma ma canute film Mais maintenant, je dis que il faut passer par une période de transition. Ana kifashen choufha, c'est-à-dire que. Mais qu'adoro je gant tafko à la personia hadda. La félicharak a différentes idéologies, a différentes pensées. Et... Donc, nous, je pense que ce qui nous a fait du mal, c'est qu'on n'a pas pu, le, le pouvoir en place n'a pas, pas laissé la transition se faire, parce que c'est normal, c'est un bras de fer, il est là, ou il ne veut pas partir, nous, on veut qu'il parte, donc c'est du, du corps à corps. Maintenant, je pense qu'on est arrivé à un moment où on doit arracher cette cet transition. Yani, euh, il y a eu des collectifs qui sont nés, il y a eu des plateformes, il y a plusieurs collectifs qui sont nés et qui activent politiquement. C'est-à-dire pour dire que les manifestations qui ont les manifestations n'ont pas fait un travail, ils ont ils fait ils se réunissent. Les salles. Donc, le pouvoir en place fait tout pour verrouiller toute possibilité de transition. Alors, la première, la, la première chose à faire, ça serait de libérer les médias, euh, libérer la, la, la justice, euh, et puis permettre justement qu'on qu s'organise pour pouvoir, mais s'organiser euh, sereinement a dit que la pression tout de suite tout de suite il faut un représentant c'est pas possible je pense qu'aujourd'hui par contre au jour d'aujourd'hui parce que la rue mais les... la rue a, a, a cessé parce qu'il y a eu la pandémie ce qui est très euh, ce qui est très conscient de la part du Hirak, qui s'est retiré les frontières a pris la décision de de ne plus sortir dans la rue pour la santé publique et pour la santé des citoyens. Donc, nous avons un Là, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on doit passer à la vitesse supérieure. Et je ne sais pas comment. Je n'ai pas de réponses politiques à vous donner. Mais je pense que, que la rue va revenir tôt ou tard, parce que c'est comme ça. Ce sera le chapitre 2 du hérac. Et je, suis, je, je me dis que ça va mettre une autre, une autre pression et à côté, je pense qu'on doit se concerter, on doit s'organiser, s'organiser sur ce qu'on veut de cette Algérie et dire sincèrement j'en que je veux. Donc, je ne veux pas voir ça. Tu peux dire que je veux voir ça. Je vais dire la transition doit être en vue de cette transition. On doit faire des préalables, par exemple. Il faut que tu fasses la cette jazair, ce qui est en vue de la c'est-à-dire baliser sur les grandes questions de, de l'Algérie, l'état de droit et des libertés, que ce soit l'égalité de, des droits, les libertés individuelles, la, la justice indépendante, la, la, la séparation des pouvoirs. Euh, voilà, qu'il y a des pôles très importants. Les on se concentre, dans on se concentre dans des préalables nous devrons nous montrer après peut-être un programme qui reprend les revendications du Hirak donc on va défendre Afkar on ne va pas défendre mais à un moment donné il y aura certainement des personnalités qui vont émerger qui sont du Hirak et pourquoi pas ليس وقت ما كنت فهموا على هذا الجزائر الجزائر بلد الحق وال والحريات كنت فهموا عليها سان سقمو ان ديسكور دي بدون فرق سياسي بدون شعبوية، انتهيتم كلّ الّ questions difficile que ce soit l'égalité des femmes la liberté du culte la liberté de la conscience que la politique ne que la religion ne s'immisce plus dans la politique l'implication de la religion dans la politique et quand on les préalables. Je pense qu'un me et à un moment donné, oui, il va y avoir des personnalités qui vont représenter des projets politiques et là, on peut faire cette transition. Mais bon, la rue aussi doit revenir. Il euh, y, y a eu un grand travail euh, sur euh, la conscience politique d'Al-Shabaab. Euh, yani on s'est réapproprié la politique parce qu'on a politique. C'est-à-dire qu'on a donné une très mauvaise image à la politique, ce qui est, ce qui est normal par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, euh, yani le, le, les comportements, les politiques en place. D'ailleurs, c'est là aussi pourquoi on a, on a eu le problème de la représentativité, de l'organisation, parce que classe, on a perdu confiance la définition noble de la politique. D'ailleurs, je citerai Semihélé l'impact des étudiants dans, dans, dans ce mouvement populaire. C'était un déclencheur. C'est-à-dire, le, le, le mardi, ils donnaient des réponses ou le vendredi, Kennedy Kummel. Donc, vraiment, c'était un moteur. Les étudiants ont été, ont été vraiment un moteur dans, dans cette révolution. ديمقراطي بصح لازم لازم نكونوا متفاهمين على ما شنه هي الديمقراطيه الديمقراطيه تعال الصندوق واحده ها نو الديمقراطيه التي تحمل اقليات وصح هي تجيب الصندوق بصح تجي باحترام مبادئ الديمقراطيه بدأ الديمقراطية اللي لازم نتفهموا عليهم مال درك هي الديمقراطية اللي تحفظ الأقليات وتحفظ الحريات وتحفظ جميع الحقوق. آه, أه دونك أنا كيفش نشوفها؟ نشوف بليك لازم ديرو دي بخيال لازم نتفهموا على ور على, على مسودة على ورقة نسيني عليها امباكت نسنيو عليها لو وشنو هي الديمقراطيه اللي حابينها يعني الديمقراطية التي, التي تفصل تفصل الدين عن السياسه عن الديمقراطية التي التي تحمي الاقليه الديمقراطية لتحقيق تحمي الحقوق الفرديه الديمقراطية التي تمنح حريه المعتقد حرية الضمير الديمقراطيه التي تحترم حقوق الانسان الديمقراطيه التي تحترم الاختلافات والديمقراطيه التي تحمي حقوق النساء وتأتي بعدل كامل ومساواة حقيقية بين مواطنين نساء ورجال. أبقي لل proceso في الصندوق حاجبينا باللي المشروع اللي اللي عليه الناس أكثر شفافية. لكن نقول مشروع على ال يعني ال. كل اللي هقول بخيزي دانسيل ولنلحقون قدرون ما يبرزوا فيها شخصيات حقيقة وصحيح نحترمو ال Pact اللي تفاهمنا عليه صديق مين تطلع تيجي بدى أقوله فيك صح تبغى نحترم تبغى نحترم إيش كله ما يبغى لا ما يبغى نحترم إيش كله ما يبغى doit venir de l'Algérie. C'est-à-dire nous devons nous Mais la communauté internationale ou que quelqu'un vienne nous dire comment faire. Je pense que le vrai changement doit émerger des Algériennes. Et on a un grand travail à faire. Avant tout, on doit se parler sincèrement de l'avenir de notre statut social en Algérie, sans haine, sans préjugés comment on va défendre la valeur qui est celle de l'égalité et du droit fondamental. j'ai participé, par exemple, à l'ONU pour, pour, pour le 8 mars. C'était pour Djezer en mouvement, donc Algérien en mouvement. Et j'avais donné à l'époque un concert à Ibn Zaydoun en faveur des, des droits. Des droits droits de la femme et c'était une action par exemple euh, qui était organisée ici en Algérie pour, pour justement parler des, des droits de la femme. Donc, on est en plein process et les femmes qui m'ont retenu ont été très, très présentes dans ce mouvement et je pense que ça va, ça va l'être de plus en plus, l'implication de la femme va, va chambouler va l'avenir chambouler la, politique. Et je vois de, de, de magnifiques femmes s'exprimer, euh, prendre la parole en public. Euh, on a parlé à la de Il y avait beaucoup de femmes brillantes qui prenaient la parole et qui étaient juste euh, admirables. C'est-à-dire que le وإن شاء الله نشوفوا يعني المشاركة القوية تاع المرأة في في السياسة وفي التلّدثيم فيندردي شفت بلغت لنا انت مسرحية ادفلا غوند بوس تديّد هيراك، وياخذيني. كبيرة مبادرة ناس جاوشافونا فرحو، وياخذيني. كوميديا كونتسيبيت، ادي ارتست، واساساً اساعر من اساعر من اساعر le marché, le public, le quartier, le quartier, ça veut a du film. Ça a du monde. Ça a Ça a Ça Ça moteur pour le changement, c'est un outil pour faire passer des messages, pour tétiller les esprits, pour faire bouger les codes. Donc le fun, ce n'est pas juste pour le divertissement, même si le divertissement a le droit d'exister, mais je pense que le rôle de l'art est plus grand et son impact aussi. Et je pense que le fait que les qui a eu des, des, des manifestations artistiques ça, ça, ça a redonné la place euh, la, la vraie place de l'art dans la société et, euh, et dans, dans dans ce qu'on vit aujourd'hui comme euh, événement historique <tres de l 'étonne>